Vous avez tous, quand vous étiez jeunes, déjà pris une loupe comme ça et prendre une feuille. Je veux faire brûler la feuille. J'ai la ferme intention de vouloir faire brûler la feuille. Donc, je vais avoir besoin de prendre mon intention, de dire « Ok, je prends la loupe et je vais faire brûler la feuille. » Donc, j'ai besoin d'avoir de la connaissance pour ça. Parce que je dois savoir qu'avec l'énergie du soleil, j'arrive à faire brûler la feuille. Donc, c'est une certaine connaissance. Mais même si j'ai la connaissance, même si je te dis « Il y a un soleil. » Le soleil, c'est de l'énergie. Ça, c'est une loupe qui amplifie ton, le, le rayonnement, en fait. Et là, si tu restes là stable, il va y avoir le feu qui va prendre. Si je te dis ça, je te donne une loupe, une feuille, je te jure que tu vas avoir de la misère parce qu'on a besoin d'aligner ça d'une certaine façon. Mais si tu viens de pratiquer, si tu viens t'entraîner pour comprendre c'est quoi ton intention, c'est quoi ton attention, c'est quoi ta concentration et c'est quoi l'action qui va donner le résultat, tu vas arriver à faire ça comme ça. Je suis en train de te l'expliquer à travers des trucs à la con quand on était jeune. Tu prends ton intention, ton pouvoir de choisir, au lieu d'aller faire du vélo ou manger un, un, un popsicle, tu décides de vouloir brûler la feuille.